Bonjour mes chers abonnés, cette vidéo va vous montrer comment cacher ses avis, ses likes sur vos vidéos YouTube. Vous êtes avec Bébé Toutito. N'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et de le partager. Merci d'avoir visionné ma vidéo, like, commentez, abonnez et partagez.